Salut les gens, aujourd'hui, on se retrouve pour ce qui va probablement être, la vidéo la plus incroyable de tout l'internet. Voyez-vous À la base il devait y avoir une vidéo normale où je réagis à des mêmes, mais il y a eu un problème, d'une je n'ai pas eu le temps de monter la vidéo, et de deux, la vidéo, ça se sentait qu'elle puait la merde, je ne sais pas pourquoi mais c'est ce que je me suis directement dit après le tournage, et mon avis n'a pas changé depuis, et je suis sincèrement désolé que en, en fait non, vous savez quoi Je ne suis pas désolé, car on ne peut pas dire que vous m'aidez beaucoup non plus. Normalement là j'aurais dû vous dire plein de trucs mais full flemme car de toute façon, ce n'est pas une vidéo pour se plaindre donc on s'en fout. Et à part ça, regardez ce que j'ai reçu, je suis trop content, je vais enfin pouvoir tourner des vidéos le soir sans être en 2 FPS. Parce qu'avec le soleil qui n'était là que de 11 à 14, j'en pouvais plus. MDR Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez le plus avoir, Et moi je vous laisse avec cette petite vidéo de secours que j'avais Salut les gens, alors c'est juste pour vous dire que cette vidéo est très courte Juste parce que c'est une vidéo que j'avais pas fini de monter en fait Et que je ne finirai jamais En plus ça fait très très longtemps que je les ai A la base c'est les reliefs d'un live, enfin de plusieurs lives euh, De janvier 2020 J'ai juste arrêté le montage parce que ça me saoulait Ça je c'est pénible à monter et... et je mettais trop de trucs à la seconde, trop de même à la seconde Donc ça m'a saoulé et... Et voilà, c'est tout. Ah. ah, je suis en direct. Ah Lazare. Oh, là, là, là. Quoi, visionnage. Wow, t'es un con T -t Oui. Ah. Wow, on est contre le, le méchant d'Anno. Le méchant, le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Qu'est-ce que tu crois hein T -t Les petits petit Nous, on est chenapans. Et puis, sacrément. Vas-y. Je suis perturbé par le live. Vous me perturbez, les gens. Bon, mais, moi je suis. Ouais, mais j'étais perturbé, ça compte pas. Waouh, mon premier live, ma putain Premier live, et je perds comme une merde, ben, c'est super. Waouh, ça va être incroyable. Ça va être tellement incroyable que vous savez ce que j'ai. Ça, c'est incroyable. Et ça, tu vois, il y a du 5 cochon dedans. Sans, Sans. Ok, bah on va prendre Sans. Allez. Bon, ah, merde merde attendez j'ai un problème avec le chat mais bon là c'est pas bien grave hein. je vais pas trop pouvoir vous relire pendant que, que je joue hein. on va pas se mentir ouais on a gagné bon j'ai un problème avec le chat faire une revanche oui bien sûr qu'on va faire une revanche ça bug merde mon jeu il lag quoi comment ça mon jeu il bug oh fait chier ça bug ah oui ça Ah oui, ça a bugué en effet oh vous avez participé à demi cobains. oh c'est trop bien Merci beaucoup les amis. Ça c'est grâce à vous. C'est pas vrai mais voilà. Bon bah hier vous oubliez Sans. On va reprendre Sans. On va reprendre Samus. Samus. Alors Samus, on attend son bus. Ah y'a Hitler en arrière-plan. Espèce de sacripant. Et puis sacripant. Allez prends-toi ça Merde Non tu m'auras pas Bien. Pikachu à toi Ah bah... C'est comme Pikachu, c'est un gros Pikachu Parce que pareil quoi Une banane Attends ma banane Il y a 5 bananes 5 bananes est trop puissante pour lui Il ne m'aura jamais sensationnel pour toi, qu'est-ce que tu vas faire J'ai gagné Waouh, le tireur il a gagné Allez, bien joué. Fais une revanche Oh, on est sur le fond vert pour mettre des trucs bizarres en fond, c'est trop bien Que Je reviens et tout De de ça clipant va et puis, non, il a un U, point, tiens U. Hop là, là je suis à 130%, Ah ouais, donc en fait, j'ai même eu la flemme de monter la fin du combat. Bon, bon on va dire que j'ai gagné, hein.